On est dans une problématique de devoir de mémoire et je pense que cette rencontre avec ce pan de l'histoire qui méritait d'être honoré et moi je suis très content qu'il puisse en profiter ce soir. C'est un sujet qui nous intéresse en fait et comme on n'a pas eu des cours sur ce sujet-là depuis le collège on aimerait bien se remémorer tout ça et un euh, débat c'est une super manière de, de se rappeler en fait de tout ça. Ce devoir de mémoire, il passe par des événements comme celui-ci pour faire comprendre que euh, au fond euh, le passé peut se renouveler. Je suis ravie de voir de nombreux jeunes présents dans la salle pour assister à ce film euh, qui je pense euh, va les transformer peut-être, je l'espère.